Salut tout le monde Et bienvenue, bienvenue sur le troisième épisode de Kenny Lynch 2 et je suis toujours en compagnie de mon ami terroriste Mister Momo, comment tu vas <rire> Salut tout le monde, mais ça va et toi Bah ça va, allez moi je viens de lancer le pré aussi là, hop, chargement, impeccable La puce. Moi, Donc euh, comment ça va depuis le temps Parce que bon ça fait et pratiquement une un bonne un semaine qu'on n'a pas joué là ensemble hein, Momo mais ouais, au final, c'est un peu plus compliqué pour tout le monde. Parce On a tous Écoute, nos petits soucis. Donc euh... voilà, euh, ma frangine qui bosse. Euh, ouais, ça, toi soucis, derrière, t'as euh, <rire> du, ta, du taf aussi. Ouais. Moi, j'ai mes trucs aussi derrière. Ouais. Donc euh, voilà. Donc, euh, bah, troisième épisode et troisième. Euh... Troisième niveau du jeu, j'ai envie de dire, hein. ouais. avec le niveau précédent qui était un petit peu fail, hein, mais euh, on a bien rigolé quand même. <rire> euh, ouais, on a ouais, bien rigolé. Ça, ça a été dur, hein. un, peu, un peu pénible d'ailleurs, mais le, ouais, début, bah on a, le on a, on a après a fait... ça allait bien. Ouais, on a fait du rentre dedans un peu comme euh, la... le premier niveau et en fait c'était pas, euh, pas du tout la bonne méthode à appliquer en fait Ah <rire> bah ben, apparemment non parce que j'ai je... <rire> mort quelques fois <rire> <rire> Moi aussi euh, donc euh, peut-être un peu moins que toi mais je suis mort aussi pas mal de fois Bah ben, en fait apparemment c'était de ce que j'ai revu c'était mmh. plutôt moins Mais en fait oui ce que je veux te dire c'était par rapport à l appu l appuyer sur eux Toi mmh. donc, quand t'appuies comme un fou sur eux apparemment ta barre elle bougeait plus quoi Mmh, mmh. Ouais, qu ouais. fait, quand, quand j'ai spammé le bouton E ça stagnait en fait la barre c'est ce que je te disais euh... voilà donc en fait quand tu tombes enfin quand tu te fais buter en fait faut que celui qui se fasse buter appuie comme un fou sur eux pour essayer de gagner du temps et pendant que l'autre vient le relever quoi. voilà exactement stelouze, <rire> mon dieu <stelouze. rire> bon voilà euh, je voudrais profiter du temps de chargement qui tout petit poil long chez moi juste pour euh, euh, faire un petit point sur les deux premiers opus donc premier opus on a eu pas mal de vues plus de 60 vues à nos bah, deux chaînes respectives euh, de un on va dire quelques likes timides pas du tout de commentaires euh, et par contre la deuxième euh, bah, le deuxième opus euh, a fait euh, bézaf en vue euh, pas de likes pas de commentaires donc on ne sait pas du tout si ça vous plaît ou pas donc, dites-le nous surtout. Moi, je pense, c'est mon avis. J'en ai parlé à Momo, mais il vous confirmera après ou pas. Mais je pense que pour la première vidéo, en fait, on a eu comment s'appelle, pas mal de curieux qui sont venus voir ce qui se passe en fait. Voilà. Donc, donc, on va on va laisser l'intro passer là et puis. Mais Momo, il a à peu près le même ressenti que moi. Ah, oh, j'ai changé de personnage vu que c'est moi qui héberge! LOL! C'est dégueulasse! <rire> Mais au j'ai des cheveux moi! T'es jaloux hein, t'es jaloux, hein jaloux, hein jaloux! Tiens, tiens, tu veux un coup de pompe? Eh, <rire> hey, j'ai récupéré tes armes en tout cas mec! <rire> oh, ouais, c'est des dé... on, dé... on a décidé de changer un petit peu! Oh, donc, putain, euh. L'atelier clandestin! Le QG de signe, sa forteresse! Ouais, donc, voilà, oui, par rapport au nombre de vues, donc bon, c'est. Euh, voilà, ouais. C'est ah, pas qu'on aime pas le jeu ou qu'on qu s'en fout quoi! C'est juste que on va peut-être pas se faire chier à recorder à mettre des vidéos en ligne ici, si voilà, ça n'intéresse personne. Donc, euh... Bah voilà, exactement. Autant, tout, voilà, faire que... Autant faire quelque chose qui intéresse, peut-être. Ouais. Alors ouais, on va peut-être se planquer aussi. Et les couturiers font la gueule, là. Attends, Dans il va temps. ouvrir la porte, il va ouvrir la porte, il va ouvrir la porte. Il a défoncé. Ah ouais, il est mort. Ah il s'est fait descendre. Pourquoi c'est flouté, là Sa tête, elle est floutée, mec. Ah bon Je <rire> sais pourquoi J'sais Mais c'est quoi ce truc J'ai une version censurée, ou quoi ah, lui, j'ai mis un coup de pompe dans la gueule. Attends, c'est quoi déjà pour ah. se cacher Ah, c'est ok. Faut... Tu l'as eu celui qui était derrière Oui, j'en ai oh. eu un, mais euh... ah, Tu attends. peux aussi tuer des gens, hein, c'est pas, pas, pas, pas un problème. <rire> euh, non, non, mais attends, le temps que je me cache, t'as eu le deuxième et le troisième qui oh. Je vais te tirer dessus là. Et moi, Pourquoi je vais te tirer dessus. <rire> Putain, mais... moi, je cherche des munitions de gros flingues là. Euh, attends. Oh là, j'ai entendu gueuler Momo. Ah, attends... Ouf What? Oh, il fait mal. Ouah. Ah merde, ah. c'est en face de moi. Ouah. Et à droite, là, il y en a... Attends, il n'y a pas des munitions de fusillage Ah, ah plein, putain, mais il y, de... y a un truc là Je vois toutes les têtes foutées, mec Ils ont eu ta vie. Ça va être... Ah, moi aussi, je vois... Ah, c'est parce qu'en fait, à mon avis, elles sont éclatées les têtes. On continue. Ouais Mais attends, on n'a pas 12 ans, quoi, merde <rire> Bah ouais <rire> Non, c'est pas possible, ça On va pas jouer avec un jeu censuré, mec non mais c'est pas possible, pas, je suis, je suis parti voir. J'ai ah, trouvé une porte Momo, j'ai trouvé une porte ici là. Attends merde. Euh, ah une porte foncée, t'es où Mais j'essaie de voir mais putain c'est pas possible ce truc. Mais <rire> comment ça se fait Mais en, dans, dans deux, deux premiers épisodes on voyait il, est... il y avait que la, la gonzesse qui était foutée parce qu'elle était à poil. Ouais. J'aime quand tu pètes les portes comme ça. <rire> un, truc, genre un truc où il y a des chaises en quoi. Ouais. Donc, ah bon, on est revenu par là. Ok, c'est quoi, quoi le but en fait J'ai absolument rien suivi. Euh, moi bon, non plus. En fait, on est arrivé dans l'atelier clandestin. Et euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça canarde là. J'entends canarder, non J'ai l'écran qu'il tremble des fois. Ah, oh, c'est chaud. Euh, moi aussi, un hein, tout petit poil, ouais. ouais. Bon. bon, bah, on a refait, refait le tour. Alors, à moins qu'il faut passer par ici. À oh. Il y a éteint, il force. C'est quoi Comment qu qu'on fait pour voir les objectifs ou je sais pas quoi là euh, aucune <rire> idée Oh putain, merde Oui alors en fait voilà, on, on tourne un épisode tous les 6 mois, c'est pour ça qu'en fait... Euh... Sang, <rire> la sueur et les larmes Ah bah c'est par là Lynch, faut qu'on parle Tu me suis là T'es où T'es où mec T'entends ton... C'est pas le moment non, tu... Si Tu me vois, tu me vois, tu vois Derrière toi, derrière toi Je te signale que quand tu m'as demandé de venir, tu m'as dit que ce serait Vraiment? facile Passer deux jours ici lui escorter les armes jusqu'en Afrique. C'était ça le plan. Et là c'est une putain de Mais pas c'est c'est ah quoi ces poubelles, poubelle coup. What Et il faut qu'on découvre pourquoi. Ben, bah, j'aime pas ça. T'inquiète. What C'est quoi ce ouais, plancher des là Bug de caméra, j'ai des bugs. De de... Trois ah pour moi aussi ouais. Il y a trop de ça. Ça ça un peu petit peu et tout là. Trop truc louche ça c'est chaud. à Shanghai. Alors je crois que c'est peut-être pas le jeu le mieux fini de l'année, mais... Non, mais on l'a fait surtout en mode délire quoi. Pourquoi on y rev... 14, 12, 39, 40. Ah, moi aussi. Attention. Qu'est-ce qu'on fait Ouf. Okay. Ouais, excuse-moi, mais au bout d'un moment faut savoir prendre les choses Avance. en main. prendre tu te démerdes. Mais fume-le oh, Je sais pas, j'ai eu un j eu dans la gueule eu... moi j'ai ah ouais, eu un gros bug d'écran moi au Alors oh à de droite il y a un. Merde, attends. Il y a même pas connu non. T'as avancé Ouais, attends, attends je, je vais un je vais... je peu. Que... What Pourquoi il tire avec le truc qui fait tac tac tac tac tac Monte ta tête, monte ta tête, vas-y. Attends, attends, attends, attends, attends. Hop, je reprends le flingue parce que j'ai plus de munitions. J'ai pas y, y aller mec hein. J'ai des vieux freeze là mec. Euh, euh... Le PC me fait des blagues, il veut prendre sa retraite avant l'heure Ouais non, ça va ne faut pas qu'il fasse ce genre de blague. Faut qu'il encore quelques quelques jours, ah, quelques bon, semaines, bon, je bon, sais bon, pas. Bon, mais... Ah, mais tu peux aussi, tu es déjà en bordel <rire> <rire> Bah, je sais pas, tu fonces toi, dans le tas. On a c'était pas la bonne méthode Mais si, ça marche Et fais gaffe, j'ai un extincteur moi. Alors, vas-y, ouvre la porte. Par là <rire> Ouaah, fumier va bah. <rire> Je suis en train de la pièce à droite pour mettre à couvert un peu Monte ta gueule, monte ta gueule fumier Il est mort ou pas lui est Je passe. je. On voit ah, je sais ton connard. Ah c'est bon tu es <rire> Attention, moment Derrière là-bas, derrière le bureau blanc. Ah, je te laisse faire hein. je... T'es un grand garçon maintenant Toi aussi tu vas tuer les monsieur vilains, les vilains monsieur. Derrière toi y'a rien, à même, ouais, nickel. Bien joué. Attention, y'a des gens qui crient. Putain. Ah non, c'est des copains. Vous arriveriez jamais. C'est des copains, Je voulais tirer sur des copains. Je suis tellement pas habitué à avoir des copains aussi que. T'es vilain. Vas-y, bah, je te suis maintenant, c'est tout qui passe devant. Je suis le larbin là qui ah je te vois je dois te téléporter des fois c'est un peu un peu relou là what je sais pas il est mort ah putain mais encore un mec qui s'est fait racher la tête J'ai trouvé une calache mon gars ça fait des gros oh putain ils ils sont les fumiers là c'est quoi c'est mais... je, je vois rien là, c'est tout fou les mecs. Moi ouais, j'attends de trouver aussi. Il faut tirer sur les gens qui sont au milieu en fait. Au milieu et au euh, dernier étage aussi je pense. J'ai des vieux frises mec. Oh putain. Bon planque toi là, en plus quand tu te fais toucher, laisse tomber. Moi je voulais te téléporter en fait. J'ai quand même l'impression que temps... ouais, ton PC n'arrive pas à gérer tout ça j'ai l'impression. Ouais j'ai l'impression ouais. Parce que toi t'avais peut-être une connexion en papier mais ça allait mieux pour... Euh... Ouais, donc, euh, vaut mieux que ce soit toi qui héberge, ouais, je pense. Au moins, le temps que j'ai un nouveau PC. <rire> ouais. C'est vrai qu'après, euh, c'était un PC correct avec la fibre. Ça va être bon. Alors, attends, est-ce qu'il est qu y a des munitions qui Attends, il y en a un qui est derrière les vélos là-bas. Vas-y, sort ta gueule, mec. Ah, putain, quand par hasard, la dernière balle, il doit remettre un jeu. Bon, bon, putain. Ah mais tu m'as dit de sortir... Euh... Ah c'est pas moi que tu parlais <rire> C'est bon je t'écoute. Bon on y va. <rire> ah bah écoute s'il n'y a plus personne c'est bon. Ouais. Ah si il y a... Bah ouais je t'ai dit d'aller vélos j'ai pas réussi à l'avoir t'es passé devant moi en plus. Oh. Ah là là Il était oh Ils se... Ils pas tout seul Il a ramené ses copines J'ai un, un peu tiré sur le copain en même temps, ah, mais bon, dans ma ligne de mire. Euh... <rire> Et puis en plus, on sait pas que c'est des copains, enfin, de comment tu les différencies, quoi ah, ils sont peut-être moins bridés que les autres, c'est ça <rire> Oh, ça m'en va arrêter avec ce genre de truc. <rire> Alors, euh... Momo, faut qu'on ouvre la porte à deux là. Allez, ah, bon, hop. Ouais On est trop fort, on ouvre des portes du garage. Putain, après, une fois que la porte c est ouverte. Euh... Non. J'ai un p'tit laguage. On va petit, parler Attendant ça a l'air facile. Maintenant qu'on a retrouvé les autres, rien peut nous arrêter. Oui, il casse T'as la hache et tout. Bah euh, non, fais ça à la main, mec Oh <rire> laisse -les passer, là, mec. Laisse-les passer, on ne sait jamais. On passe, pas de pitié pas de On pitié, se retrouve mais... à mi-chemin. Oui, c'est des méchants. Oui, oui, euh... Ça va, je l'ai... Il y en a là, là-bas, derrière, les... les, ouais, mais bon, je un peu les portes en fait. à les, morons, ou... Merde, Ah, oh, il me casse le mur. Ah mais, cache-toi. Bah, si je fais eux, ouais, je te pas déjà. Waouh, putain, moi, moi ouais, pourquoi il doit changer de chargeur quand le tiens, il m'arrive dessus bah, bah, T'as pas regardé, t'as pas rechargé avant c'est tout <rire> Il est mort putain, Ouais parce que moi j'ai pas, j'ai des putain de blagues en fait. Les mecs, je, je, je, je, je Moi aussi À droite, à droite, à derrière toi Derrière la porte. Il y en a un là-bas. Ouais mais moi si tu veux je les, je les vois se téléporter les mecs c'est un peu, un peu compliqué pour les boutiers en finale. Non, non, non. Mets-toi couvert. Tiens on va changer de flingue. Il où en face de moi, là. Attends, je me sens du. Ne relève-toi pas! Putain, le usi, il faut être prêt en fait. Ah, ouais, c'est merde. Ça vise trop mal, on est d'accord. Toi aussi, tu croyais que t'étais un héros, tu tirais sur de 25 000 personnes en même temps, mais en fait, ouais. Tu mets une balle à chacun, quoi. Il est toujours en vie, le mec. Non? Ah, il juste. Attends, je récupère ses balles. Oh, viens voir ici. C'est quoi ce dortoir? Il y a des gens qui ont pas l'air trop en Je sais pas, je suis dans un dortoir, moi. Ah, j'arrive. Aussi, ah bah tous les mecs ils arrivent vers moi. Ah t'es où là Tu les copains Ah ok. Il y a mais un escalier, tu... faut descendre. Notre leader. Ah, il y a un volet à ouvrir à deux, Momo. Je suis en train d'arriver. Ah Momo, Momo, allez, hop. Mais on prend la même poignée, mec. <rire> <rire> C'est pas possible. Désolé, j'ai pas, pas vu que j'étais à celle de gauche. J'ai appuyé, euh, je savais pas comment fait c'était, je pensais que c'était automatique, hein, mais désolé. <rire> C'est une de poignée. What Ça pue là c'est le genre d'endroit qui pue quoi en plus c'est la réserve d'armes si est compris avec moi Oh je vois mec figé là Figé en plein élan mec quand tu verras ma vue tu vas kiffer là Oh putain de merde Oh putain de merde ce coup de lag Monsieur Singh Oh ce sera évident on va tester <rire> On lui lui tu fumes pas, pas toi Lâche-moi, c'est moi qui décide. Vous allez venir avec nous. Vous êtes oh, courageux. Assez <rire> oh, courageux pour flinguer une fille. De quoi vous parlez <rire> Vous êtes des imbéciles. Vous n'êtes pas la bonne fille. Quelle fille La fille au marché. La fille de Shanxi. Non, c'est pas possible. Chansey est en colère. Il va vous tuer. Oh là là... Baisse Mais ferme ta ça gueule, ça, putain. Tout ça, c'est ta faute, alors. Je parlerai à Chansey de votre loyauté. Mais euh, vous deux... vous deux... Merde D'accord, en fait, tes potes sont pas tes potes. Ça, c'est toujours un... un réel plaisir de travailler avec toi, mec, hein. <rire> What Oh, bordel, What eh <rire> hey, mais je me casse mon mec c'est pas possible Par là Cassos, Cassos Ah moi aussi Attends je vais arrêter là il faut Détruire le fond mais avec quoi Bah je sais pas mais en tout cas il y a des flics là mec oh putain Oh bah attends on va se défoncer les, les gars Le bon fait. Ah bah écoute moi j'essaie de couvrir euh, nos, nos ah culs mais mais, mais.. mais Je me fais tirer d'où là Je me fais tirer En bas ah, aussi Je une... vais crever Oh putain, oh, putain pareil Vas-y viens, viens, on... viens on fait les vient on fait les plutres. <rire> les couards. Ah c'est ça oui, carrément Attends mais ici il y a des armes mec, y'a des armes T'es où Ah je t'en ai seul je si t'as besoin. Un pec Ça va être bon ça. Merde, putain, faut que je en... Faut pas gaspiller les bonnes parce que là on va être un peu short. Il me tire d'où là le gars D'en bas mais il y est où non, là, Ah là-bas Je l'ai Putain, c'est chiant, eh, franchement, elle avait découvert des fois. Oh, je te devant nous, je te devant nous. Putain, non, parce que là, avec l'angle ici, ils, ils nous ont les bâtards là. Mais écoute, moi je couvre le couloir qui est qui en est face de nous. Pente, si tu passes en plein milieu, ça va être compliqué à courir. Il est de téléportation là. Euh, mais qui se croit dans Star Wars. Oh. Allez, reviens Bon, putain, lui, commence à me casser les rouleaux. T'as passé mon moment Et droite, a, ouais. si tu. Commence à me casser les rouleaux, lui, t'as ici Mec, si j'avais pas été là, eh ben, tu serais toujours en vie. Par contre, eux... Et les mec buggés au milieu là, t'as lancé un truc ou quoi là Non, putain, ils ont... Hey, ils ont de ces fusils d'assaut les mecs, allez, vas-y. Mais fusil -à, à pompe aussi. Ouais, d'ailleurs, attends, je sais pas. Les équipements de flics sont pas mal, j'avoue, dans ce, ce jeu. Ouais, bon, euh, je suis arrivé au bout du couloir, un hein, Momo. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'ai en train de voir s'il y avait pas des mines tu peux m'expliquer quoi parler Sing On a déclenché plus qu'une guerre des gangs. Putain. Faut que j'appelle Xiu. Oh, tu viens... Ah, désolé. Faut me le dire aussi qu'il faut ouvrir la porte. Ah, toi t'as deux mains, moi je t'aide à peine quoi. <rire> <rire> Sing <les> Ah <trucs. rire> non, Singh a fait du galon. Il travaille pour Shang-Chi. Qui shang On Autrement dit, le grand patron. On va retenir une arme. On a flingué sa fille chérie. Non, y'a rien, là. Oh Y'a rien T'es sérieux là Y'a rien T'es sûr Tu veux qu'on en parle du rien ou... Oh putain Le toutou sur ta gueule non. Oh putain Je l'ai vu qu'au dernier moment le toutou Ça va la couverture elle était pas mal là non Ouais ouais euh... Allez à chaque fois faut que se recharge, quoi Et pareil les mecs euh, couchés là, euh, trop bizarre quoi Ah tu ramasses toutes les mines ou quoi là Ah non volé... attends. toutes les mines c'est ça en fait Tu m'as volé toutes les munitions non, j'ai rien ramassé du tout, non, tu pourras bon, voir bon. sur la vidéo. C'est bon, c'est bon, c'est jusqu'à en fait, ces mission de fusée à qu'il me fallait... Hop, hop, ah pas. Il passe bien. pas dessus. Non, non, il passe pas dessus, donc non, faut il faut passer par là. Là, à gauche, ouais. ouais il passe devant. Ouais. J'ai des gros coups de frise, mec Mon PC, il va être à 200 degrés, je crois. <rire> ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, ça me va, quoi. Ah, Escalader pas. le mur, eux. Ah oui. Allez, je te fais courte échelle ou quoi Non, non, c'est toi qui me l'as fait. Ah oh, c'est gentil. <rire> le mec pompe sur le visage. Hey, hey, Allo hey. Dans quel merdier tu m'en as Lâche moi j'essaie de réfléchir. Il faut que j'appelle tu. <rire> Range-moi ça. Qui est Shang-Chi Un mec du gouvernement corrompu. Le type le plus dangereux de toute la Chine. Science <rire> pas drôle. Bah ouais. On <rire> va rester là. le contrat tient toujours Ouais, hey, à condition qu'on reste discret. Putain, Jayme J'arrive pas Il nous trouvera pas Il nous trouvera pas <rire> Ah, bon, peine de mais mort, mort Ouais On doit être peut-être être au bout là, je pense Qu'est-ce ah, qu'on qu fait On... Ouais, moi aussi on s'arrête là, Momo, pour ce petit épisode tranquille. Ouais, je sais ouais. pas combien de temps ça fait qu'on tourne. Pas des masses, mais, mais voilà. Je pense que, ouais, un épisode euh, par, par niveau, je trouve ça. Ouais, ça équilibrera par rapport à l'épisode précédent. Oh, bah écoutez, voilà. surtout, bah, dites-nous dans les commentaires si cette série vous plaît. C'est vraiment en mode détente, hein, qu'on fait ça, euh... Euh... donc, bah, dites-nous dans les commentaires, surtout commentez le, euh, les vidéos hein, euh, Si vous aimez pas Dites-le aussi en hein, au moins comme ça Nous On, on se cassera pas la tête hein, On le fera nous De notre côté Puis euh, on essaiera De vous proposer autre chose hein. Donc voilà ben bah, Momo euh, bah, Encore une bonne petite partie là. Euh... Ouais Mais vachement plus calme Que les précédentes euh, En, en mis, On fait ouais. vraiment les problèmes De, de ouais, euh, voilà. ouais Mais je pense que Moi au niveau de l'hébergement Ça ira mieux Ma connexion suit Mais en fait C'est le PC Je pense qui, qui galère ouais. donc, euh, donc voilà Donc euh... Bah, bah voilà, bah, écoute Momo, ben bah, merci Et puis euh, bah, merci nous on toi. se dit à très vite bah, pour cette série si elle vous plaît On la continuera etc., tranquillement euh, à record euh, Si elle vous plaît pas, bah, on vous proposera autre chose Et puis euh, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de, de Minecraft la semaine dernière mais euh, en, Et moi j'ai euh, pas eu le temps non plus trop de... de de faire du farming etc euh, J'ai pas mal de choses euh, De choses IRL euh, etc Donc euh, donc voilà on a voulu quand même Se faire un petit épisode là parce qu'on avait un petit créneau Vite fait avec Momo donc euh, donc voilà Donc euh, bah, Nous on va vous publier ça Vendredi puis euh, on attend un petit peu Vos retours pour voir euh, si ça vous plaît ou pas <rire> Voilà Ça marche Bon bah en tout cas ben bah, merci à vous euh, quand même de nous suivre et puis euh, bah portez-vous bien, prenez soin de vous. Momo, je te dis à la prochaine. À bientôt ouais. Ciao ciao. <rire> Allez salut.